On avait investi les lieux à partir du 17 juin, suite à l'appel à la non-réintoxication de, de ce monde, qu'on a érigé une tour, donc la vigie qui est devenue la vigie des Vêtes. Autour de cette tour euh, s'est construite une communauté qui vit en permanence ici. On se sert les coudes, on entreprend des chantiers. Donc ici, nous sommes dans une zone maraîchère de 34 hectares, avec des terres protégées. Du coup, il va y avoir des expropriations de terres maraîchères et plus de 32 espèces menacées, tout en sachant que voilà on est dans un poumon vert d'une ville. On nous parle d'autonomie alimentaire, alors que là, on est en train de des zones maraîchères pour construire bétonisé sous le symbole d'éco-quartier. Ça va à l'encontre un peu de ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix nous de militer, d'investir les lieux pour justement montrer notre désaccord face à ces choix qui sont d'ordre politique. Ça c'est territoire 25 qui a 49% privé et 51% public. Il y a eu de l'argent déboursé ici, eux ils veulent que ça se fasse. En gros ils veulent le raser tout ça pour foutre un pseudo écoquartier, enfin je sais pas trop ce qu'ils appellent écoquartier mais enfin c'est un peu ironique de leur part de détruire une zone verte comme ça pour foutre une autre zone verte à couleur béton, enfin, ça fait depuis très très longtemps qu'il y a des gens tout partout dans, dans cette zone là qui, qui font leur jardin, ça fait 50 ans ils jardinent ici ici si vraiment ça se pose tu vas leur enlever leur patrimoine qu'ils ont ici, tout le temps qu'ils ont passé là dedans et c'est triste quoi de... Surtout que ça, ça, ça reste un très très gros poumon de Besançon et donc si on commence à enlever un poumon comme ça, après ça, ça ouvre les portes à tout détruire. Il y en a qui ont fait leur cabane, il y en a qui, qui vivent là-bas, nous on est contre la bétonisation. On défend tout ça pour, avenir, pour notre avenir à nous, pour l'avenir de nos enfants, parce que vu comme c'est parti, on est déjà dans la merde et si on continue, bah, ça va partir en couille encore plus que ça. Et... Les ZAD, en fait, on est la première barrière entre la nature et l'homme. On défend la nature, on défend ce qui reste. Et bon, Les ZAD, ça représente peut-être un affime pourcentage. Toutes les ZAD qui devraient... Parce qu'il y a plein de chantiers aujourd'hui qui se font. Il n'y a pas de ZAD. Il n'y a rien. Des parcs d'attractions qui des... n'ont pas de sens. Alors, j'étais, il y a quelques mois, par hasard à Besançon. Et il y avait ce café où ils avaient ce flyer, accroché quelque part par là-bas, ce qui se passe ici. J'ai donc demandé aux gens qui y bossaient, et c'est une zone qu'ils veulent protéger afin d'éviter la bétonisation et pour préserver ces petits jardins. L'un d'entre eux nous a fait une visite guidée, il y a une sacrée superficie. Cet endroit est également listé sur Park Fortnite. On a été rapidement accueillis, on nous a offert à manger, on a également participé normal quoi. On n'a pas trop le choix d'être zadistes. Il y a surtout des gens de Besançon, certains ont même un appartement à Besançon, mais ils ont décidé de tout arrêter, quoi, de, de quitter le confort pour vivre ici certes un peu à la dure, avec un esprit de boucle, une qualité de vie. Sinon il y, a, il y a des nomades, beaucoup de nomades qui passent, dont moi je pars, je, je suis à la ZAD du Carnet la semaine dernière, une nouvelle ZAD qui s'est créée en Loire-Atlantique. C'est pas le même combat, mais euh, le combat là-bas écologiquement est plus au niveau national. C'est un port maritime, donc c'est encore plus de cargo, encore plus de, de pollution. Et euh, la Loire qui est déjà surpolluée. Voilà, on parle d'un nouveau monde et on continue de bâtir des structures pour un, un monde euh, du part vers son implosion en fait. C'est très bien qu'il y a une rame de tram qu'ils ont construite un peu exprès. Et du coup, il y a une pression aussi de la zone commerciale Chalzel. Ils ont déjà investi 2 millions d'euros sur le chantier ici. Et ils ont commencé à construire une route. Les périphéries des villes doivent être investies de permaculture, de zones maraîchères plutôt que de bâtiments. Il y a plein de bâtiments à salubre, à rénover partout. Et on continue encore plus dans, dans l'opulence, avec un greenwashing quand même conséquent. Aujourd'hui, on bâtit des logements, on bétonne, on crée des sous-bassements, on détruit des espèces. Puis on fait un toit végétal, puis ça s'appelle un éco-quartier. Pour moi, c'est pas ça l'écologie. Même le plus gros climato-sceptique, c'est très bien qu'il ne pourra pas prendre infiniment dans son espace fini. Et nous, ce qu'on veut, c'est un peu de logique dans nos investissements publics. Ici, en plus, il faut savoir que c'est une zone humide, Ils vont vouloir créer des parkings, mais, mais vous n'imaginez pas le boulot que c'est pour le drainage l'eau, pour éviter que les parkings soient après inondés. C'est un boulot monstre, énormément de matières premières. C'est un chantier qui va sûrement avoir une grosse plus-value à la fin, donc une plus-value qui va se répercuter aussi sur les impôts locaux. Il faut l'annuler, ce projet. Il n'est pas viable, comme tous les projets de logement aujourd'hui en périphérie des villes. Il voilà, faut rénover les villes, rénover les, les les bâtiments, il faut créer des structures en périphérie pour, pour lancer l l relancer l'artisanat, l'entrepreneuriat, relancer l'agriculture raisonnée, en tout cas la permaculture plutôt. C'est comme ça qu'on s'en sortira. On vient de refaire un tour à travers ces petits jardins. C'est vraiment super beau. Ici, chaque famille ou groupe d'amis qui se sont fait leur espace vert, ils ont leur petit coin de paradis. Je peux absolument comprendre que c'est beaucoup trop dommage de simplement tout raser. On fait des chantiers participatifs, on fait des ateliers aussi, des ateliers pour fabriquer des bombes à graines, avec de l'argile, tout ça, enfin des graines dedans et tu si balades je sais pas où, tu vois un petit, un petit coin de verre, tu, tu balances ta, ta bombe, et ça en tombant elle s'ouvre et puis ça, ça fait pousser des trucs, enfin des petites plantes. On peut avoir des petits ateliers pour les enfants ici, parce que du coup on s'intéresse un peu à tout le monde, c'est pas que les, les adultes ou les grands. Si on arrive à construire un contre-projet à ce projet qui est de la bétonisation, pourquoi pas une école permaculture, des zones maraîchères, garder des terres un peu sauvages en Frise puis tout le monde est le bienvenu pour, pour créer son projet pour venir habiter ici euh, tant que c'est dans, dans l'éthique harmonie avec la nature euh, donner de son temps de son amour pour une cause en fait qu'on parle juste de coups de main on veut transformer des milliards d'euros en milliards de mains tendues en fait c'est il faut, faut y voir pour y croire il faut venir bon. il n'y a pas de souci t'inquiète c'est bon c'est bon de venir en camion, il y a de la place pour se garer, en tente, on a des cabanes, on a des dortoirs pour les invités. Après c'est possible aussi de prendre dans les dans les 30 hectares de la ZAD en fait, de se construire sa petite cabane, quoi, venir manger le soir tous ensemble. C'est important de venir, d'aller voir toutes ces ZAD partout. Il y a trop d'a priori. qu'on est la seule barrière entre l'homme et la nature, c'est sûr que certains voudraient que cette barrière cède. On essaye un peu d'étouffer tout ça dans les médias, de pas trop parler de, de la ZAD. On préfère parler d'autre chose, hein, souvent des, des sujets euh, plus ou moins loufoques. Faut, faut faire tourner le mot, faut venir, faut faire du bouche à oreille. Nous avons nous-mêmes participé un peu, là-bas au fond ils construisent une sorte de scène avec très prochainement un événement j'imagine. Aujourd'hui ils fêtent également leurs trois mois. Tous les week-ends on a des petits concerts aussi, donc c'est des artistes libres, ils peuvent venir jouer quand ils veulent, des petits concerts comme ça c'est sympathique. D'ailleurs on a un gros concert qui arrive le 25 septembre pour les trois mois, c'est un très bon artiste, du rap un peu, variété française engagée. Il y a tout, il y a tout type, il y a toutes les nationalités, il y a... ben on se sent bien ici. Bon on est une communauté, du coup il y a deux, trois chamailleries, enfin, c'est normal vu qu'on est H24 ensemble. Une fois qu'on arrive là, on n'a plus envie de repartir. Moi bon, je pense que c'est un peu comme dans toutes les autres zones. Il faut évidemment toujours veiller à ce qu'il y ait assez de nourriture, d'eau, que ce soit propre. Pour l'énergie, ils ont des panneaux solaires. Total oh, les batterie, 12, 201. C'est tout Ici on prend nos, nos décisions horizontalement, personne marche sur les bottes de personne, c'est plutôt sain comme fonctionnement. Après je doute que ce fonctionnement horizontal puisse marcher à échelle nationale. En tout cas, par communauté, ça marche, quoi. Et du fait de Dieu. Quoi. Tous les étudiants de Sciences Po qui veulent s'investir dans la vie politique, c'est important la politique, c'est ce qui régit un peu tout. Si on veut pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faut, il faut politiser le mouvement, et notamment la jeunesse qui doit, qui doit reprendre un peu le flambeau. par nous-mêmes bon voilà ça ressemble à ce que ça ressemble on a plein de choses à apprendre de nos anciens on n'est plus en harmonie avec notre cœur notre être on se retrouve à être conditionné dans un système qui nous dessert en fait tu sais pas en voulant détruire le système qui si on détruit ce système demain qu'est ce qu'on va faire quoi non il faut créer une concurrence bien sûr qu'on est encore dans le système hein. on essaie de minimiser euh, minimiser un peu de tout quoi. aujourd'hui on, on le ressent, c'est des choses palpables, euh, l'effondrement est palpable, on remarque qu'il ouais, y a moins d'insectes, euh, moi quand j'étais petit en scooter euh, je me prenais des, des insectes plein la visière, maintenant euh, en voiture on peut faire des kilomètres sans prendre d'insectes, c'est quelque chose qu'on voit, la température, aujourd'hui on est le 17 septembre, bah, il fait 30 degrés quoi, bon, on espère que les gens comprennent notre, notre engagement, que nous on essaie déjà de changer soi-même, bah, avant de vouloir faire changer le monde, créer ici un lieu. C'est pour ça qu'on est là, pour défendre notre terre et proposer des projets concrets à nos politiques, plutôt que de dire « ouais, on veut pas ça, bah nous, voilà ce qu'on veut aujourd'hui ». Il faut que l'opinion publique s'en mêle et on espère soit d'accord avec notre vision, qui est l'autonomie voilà, alimentaire, un exode des zones urbaines, pour, pour investir un peu plus dans nos campagnes, avec des cultures raisonnées, plutôt que des monocultures qui détruisent notre environnement. Bah, on n'en veut pas de cet effondrement. Si on est de plus en plus à se dire oui bah on fait de la permaculture, on fait euh, de la nourriture, euh, l'offre euh, bah, elle sera de plus en plus euh, grande donc automatiquement les prix baisseront et puis voilà on pourra de, de nouveau consommer un peu local mais aujourd'hui si toute la France décide de consommer local bah, je doute qu'il y ait assez de, de provisions. Euh, aujourd'hui on vit sous perfusion euh, de, de, de l'hypermondialisme. C'est-à-dire que la France est limite une vide. maintenant, on est dépendant clairement. Tant qu'on construira des ports maritimes, etc. pour faciliter le libre-échange, on euh, n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça qu'on est en ZAD et pour euh, avertir le monde qu'il y a une nécessité de changement et il ne suffit pas d'aller de, de manifester et gueuler. Aujourd'hui, il faut se retrousser les manches, travailler la terre, la nécessité aussi de, de garder ces zones. Quoi. Dire, il faut créer des zones maraîchères en périphérie de ville. Mais on en vient même en détruire là. C'est carrément l'envers le, du décor quoi. Voilà j'ai pas fait l'ENA tout ça, apparemment... Euh... Il paraît qu'il y en a qui sont mieux placés pour le savoir. Nous on est sur le terrain, c'est des choses qu'on voit. Besançon, une ville verte, bah ils ont mis des hôtels à insectes. Partout et tout, c'est génial. Mais il n'y a pas d'insectes quoi. Donc euh, sur 10 mètres carrés de pelouse, et autour que du goudron. Et un Lidl à côté, et un boulevard. Et là j'ai dit bah ouais ok, pourquoi pas euh, déjà pour vouloir recréer peut-être une biodiversité avant de créer un hôtel. Parce que moi, demain, tu me donnes une maison au cœur du désert. Même si elle est jolie, la maison, j'y réponds' Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe. Hein. C'est du greenwashing complet. L'écologie, c'est retravailler la terre, qu'il y ait des jardins partout. Ici, il est... y, une... y a des HLM à côté, c'est une zone quartier populaire. Il y en a plein qui ont leur jardin juste derrière moi. Il y a des tritons, a plus de 32 espèces protégées. Tout ça est condamné si... Euh... si euh... Nous on pioche la terre ici, il y a des fossiles par, par centaines, on peut venir les voir, on, les, on va les exposer euh, euh, sur la ZAD quoi, au cœur de la Vigie. Il y a des experts qui doivent venir, euh, des géologues, etc. pour euh, empêcher le chantier. Donc euh, C'est un gros espoir qu'on a euh, par rapport à ces scientifiques. Donc On espère que le verdict sera positif pour qu'on puisse euh, enfin euh, quitter ce lieu. Quoi. C'est notre planète, toutes ces prévisions climatiques nous montrent qu'on part vers un, vers un effondrement, une extinction de masse. Pour moi, la seule prévention qu'on doit faire, c'est retour à la terre, quitter ces zones urbaines. En France, 80% de population vit dans des zones urbaines. Il n'y a pas de pays sans paysans, il n'y a pas de pays sans artisans. Bah, Vigie vient de la vigilance, Donc celui qui est au sommet de la tour durant la nuit a la responsabilité du camp. Donc, que ce soit pour empêcher euh, des, des intrusions nocturnes, veiller à ce que la police nous déloge pas, il euh, y a tout le temps quelqu'un au sommet. Cette tour hein, est pour moi comme un symbole. C'est plus efficace d'avoir cette tour plutôt que des barricades. Déjà, c'est moins effrayant. Hein. Bah, si on vient pour nous déloger, bah, c'est un moyen de défense aussi. La tour a été montée en moins de 2-3 heures. Quand la police était arrivée, la tour était déjà là. Donc. La mairesse, elle est d'Europe Écologie des Verts, peut-être qu'elle a une partie d'elle qui, qui est pour nous. On l'invite aussi à venir, hein. ce serait cool de discuter avec elle, pouvoir débattre. Hein. Il y a une agora, on a créé une agora et exprès, j'ai envie de dire. que la mairesse de Besançon comprendra que l'autonomie alimentaire est bien plus importante que 1500 logements. Quoi. Comme dans toutes les villes de France, il y a des endroits, c'est vide des vieux bâtiments qui demandent qu'à être rénovés, et on réinvestit les lieux. Quoi, plutôt que de recréer des nouvelles structures, moi, ce qui m'embête, enfin, disons que j'ai pas suivi l'histoire du projet. Je suis arrivé, on est arrivé il y a deux ans. De ce que je comprenais aujourd'hui, le projet, il est suspendu. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. Je comprends plus l'intérêt de la ZAD et j'ai juste ce sentiment que, euh, ça dessert la cause parce que euh, c'est temps, euh, ça génère aussi d'autres nuisances euh, avec d'autres baraquements qui se montent dans une zone qui était jolie. Voilà, je sais pas. Je, j'aime pas trop la notion de désobéissance civile. Euh, c'est, un peu dommage, quoi. Après, il n'y a pas de problème avec la Z en soi, il n'y a pas eu de nuisance euh, par rapport à ce qu'ils font, ils font des choses jolies, beaucoup de choses se construisent. Mais après, comment ça va évoluer euh, À un moment, euh, euh, les pouvoirs publics vont vouloir que ça s'arrête, donc je ne sais pas, je suis un peu embêté. Beaucoup de voisins sont très conciliants, nous emmènent des vivres. De temps en temps, une dame vient leur préparer des plats culinaires. Surtout un grand merci à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui sont déjà venus, à tous ceux qui vont venir, à tous les locaux de Besançon aussi qui nous soutiennent, qui nous ramènent de la nourriture, font partie aussi de cette ZAD. On a besoin de tout le monde là-dedans, notamment vous, qui bon voilà, si on se fait déloger, on se fait déloger, on réinvestira les lieux, on ira dans d'autres luttes, mais faut pas perdre espoir. Et...